Bonsoir. Euh, euh, donc je me présente, je m'appelle Claire Vernet et je vais euh, m'occuper euh, du débat ce soir et après le débat, on pourra euh, ouvrir à quelques questions du public si vous en avez. Donc, euh, on est très heureux d'accueillir ce soir le réalisateur du film, Alain Cassanda, ainsi que la coproductrice, Émilie Guittard qui est également euh, chercheuse en anthropologie sociale et un des protagonistes du film, euh, Anthony euh, Obayomi. Donc, euh, bonsoir à tous les trois. Et merci d'être là. Pour euh, introduire le débat, euh, j'avais envie de, que vous nous parliez un petit peu de l'idée qui vous a mené à ce film. Donc quel a été le point de départ et comment vous avez euh, pris connaissance de l'existence de ce ciné-club. Et également, euh, peut-être euh, nous expliquer comment vous avez réussi à créer ce lien de confiance et à vous intégrer de telle sorte qu'on a l'impression que les étudiants n'ont aucun problème, sont très à l'aise à parler devant la caméra. Euh, déjà, merci beaucoup euh, pour l'invitation et à vous d'être resté d'être venu voir ce film. Euh, en fait, Émilie, ma compagne, qui est aussi ma coproductrice du film, a eu un poste de, de chercheuse de, euh, à l'IFRA, qui est dans les locaux sont à, à, à l'Université d'Ibadan. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Et moi, j'étais programmateur d'une salle de cinéma en, en sainte- saint denis et, euh, et donc, on est arrivé à, à Ibadan sans vraiment connaître cette ville et, euh, et j'ai tout de suite été frappé par, sa, par la beauté de cette ville. Et, et ça s'est traduit par un film qui s'appelle Trouble Sleep, que j'ai fait en 2020, euh, qui raconte la journée d'un chauffeur de taxi euh, diplômé d'une école d'ingénieur qui ne trouve pas de travail dans son domaine et qui se résout à, à conduire un taxi. Et c'est sa journée type avec aussi celle d'un collecteur de taxes. Et dans ce film, il y a trois protagonistes. Donc, il y a le chauffeur de taxi, Fred, Akin, le, le collecteur de taxes. Mais le troisième protagoniste, c'est la route qui devient aussi petit à petit la ville d'Ibadan en elle-même. Et, euh, et ce film est un, est un peu en, en, en miroir à, à Coconut Edge Generation que j'ai tourné quasiment au même moment. Euh, parce que quand je suis arrivé à Ibadan, j'ai rencontré un, un, un enseignant et un groupe d'étudiants qui étaient férus de cinéma. On, on, ensemble, on a lancé le Ciné Club. Et au bout d'un an... Un nouveau groupe d'étudiants est arrivé, euh, très politisé et parmi eux, il y avait quelques cinéphiles euh, qui étaient vraiment intéressés à l'idée de pouvoir euh, montrer les films qu'ils aimaient. Et c'est comme ça que le projet est né et, et au bout d'un moment, j'étais témoin de tellement de discussions vives euh, que j'ai décidé de prendre ma caméra et documenter ce que je voyais et, et de fil en aiguille, euh, à force de filmer des discussions et filmer aussi l'organisation euh, du ciné-club, les, les, les échanges autour des, des thèmes, euh, les, les questions de logistique aussi qui sont essentielles, euh, bah, le film est né. Il se trouve qu'en 2020, il y a eu cet, cet événement euh, que personne n'aurait pu imaginer quand je faisais le gros du tournage, qui est le mouvement Ansarz, euh, donc né des d'une certaine lassitude face aux violences politiques, euh, policières endémiques et qui a, qui a jeté dans les rues une grande partie de la jeunesse nigériane. Et comme c'est comme ça que le film aussi prend une autre ampleur et qu'on sort du ciné-club de, de cette manière-là. Et pour finir la raison, je filme facilement parce que ça faisait trois ans qu'on qu était ensemble déjà et que je, je, la caméra était là tout le temps. Il y a le gros du film, la première partie du film se passe en 2019, mais je filmais depuis 2017. Donc c'était un des challenges du film, c'était aussi de savoir que, quoi prendre, où commencer à couper et tout ça. Donc j'avais beaucoup, beaucoup d'images et c'était aussi des amis en fait. On vivait ensemble ce ciné-club, donc c'était très simple de filmer. D'accord. Du coup, ça répond un peu à la question que je voulais poser à Anthony, uh, à savoir, uh, comment avez at the au the la présence d'un filmmaker et d'une caméra dans votre vie quotidienne Et comment did vous get à to Et and vous you feel en parler derrière le filmmaker Vous voulez dire que je suis dans le film Oui, mais vous êtes de Lagos, vous devez lui dire Oh, yes. um, oui. So Donc, j'ai aussi découvert le Film Club, because I was invited to show my photographs to the members of the film club, they invited me um, because they were young like me and they found some resonance in the kind of work I was making and their own situation. So um, just like the film, uh, what I was documenting was happening, it was ongoing and there was no need to wait for the work to become history for us to have a conversation about it. So. I discovered the film club this way, I was invited, and then I went back many times after that because I also found it to be an enriching environment for me and also for my work. Okay, So you are from uh, Unilag, that's it? Yes, um, I, I'm from Lagos, as at the time that I met the film club I was already out of the university Um, I showed my first documentary project with them, which is Bonafide's Quarters. It was talking about the, well, specifically housing conditions of students on campus. And more broadly, it was talking about you know the youths and kind of like the challenges and creative solutions that we were coming with. And this also resonated with the people of Ibadan, the young people there, because It's basically the same system across. It's just uh, uh, one hour or two hours difference in location. Is okay. que les gens besoin d'une traduction en français ou tout le monde comprend? Okay. Because I've forgotten half of it. J'ai pris des notes, euh, peut-être je vais résumer un peu. Maybe and Alors, en fait, Anthony n'était pas directement partie prenante du Ciné Club parce qu'on le voit dans le film venir présenter un projet qu'il avait juste réalisé sur la condition étudiante à Unilag, qui était la fac où il a fait ses études et il n'était déjà plus étudiant en fait à ce moment là. Et donc du coup, il a découvert aussi le Thursday Film Series, donc ce Ciné Club, au moment où il est venu faire cette présentation présentation. Euh, mais il a été frappé par la qualité des échanges et aussi par la façon dont son projet résonnait en fait avec euh, la situation des étudiants de l'université d'Ibadan. ce que euh, donc moi j'ai une question justement pour rebondir là-dessus, je vais peut-être la dire en français d'abord pour que ce soit clair pour tous. Donc euh, comme il nous expliquait qu'il vient euh, d'une autre université où les conditions comme vous l'avez vu dans le film sont très très précaires. Moi ça me faisait penser à, à un autre film euh, aussi sur euh, les conditions euh, de vie étudiante en Centrafrique qui s'appelle Nous étudiants de Rafiki Fariala qu'on avait projeté l'année dernière ici euh, et Rafiki Fariala était venu. Donc il euh, y a des images qui sont vraiment très similaires, notamment sur les, les maisons d'étudiants, euh, où on voit que les étudiants s'entassent un petit peu dans des petites pièces. Ils euh, n'ont pas les, les moyens de vivre euh, correctement et d'étudier, tout simplement. Donc j'avais une question pour Anthony, qui est euh, euh, un peu sur les, la façon dont lui a vécu cette expérience euh, d'étudier dans ces conditions-là, et euh, aussi à savoir si... Euh, si la situation a évolué depuis so i was saying that uh, i would like you to talk a little bit about your experience uh, with a house uh, students and your condition of living as a student um in your university and uh, do you know if the situation has evolved since then uh, so the situation basically was bad as documented in the photos you saw in the film um And now, well, I have, I've, I, I still live in Lagos, so I visit the campus every now and then, and things have not really improved even now. Um, sometimes it makes me question what is the point of my work if nothing has changed actually. Uh, but things change, uh, maybe not yet in the material of the environment, but at least in the minds of the young people like me and the people around me, there is a difference because ENSA has happened because of that difference. And the last elections we had in Nigeria was very different because we are changing. So yes, there, there is improvement on the, in the minds of the young people in, in terms of how we want to approach power and how much control Uh, the powers that we elect have over us and how they control our daily lives uh, we are i would say that there is a difference in the political consciousness in that regard but in the attitude of the uh, administration or the government uh, is basically probably getting worse actually and uh that they know because um There are, for example, better hostels being built, and immediately they are built, they are privatized and used as businesses. So at least they know that something better can be created. It's the wheel is not just there to do it. Alors en fait, c'était, enfin, la, la situation était effectivement assez mauvaise, comme on le voit bien dans le film. Et en fait, il a continué jusqu'à aujourd'hui à visiter régulièrement les campus de puisque puisqu'il y a Ilag mais il y a aussi Yabatek, qu'il mentionne d'ailleurs dans le, dans le film. Et euh, il n'a pas du tout vu d'amélioration au fil des ans, à tel point qu'il s'est même demandé à un moment euh, si son travail avait eu du sens, puisque rien n'avait changé et rien ne change. En revanche, il souligne, et c'est important, qu'il y a des choses il y a un changement dans l'état d'esprit des étudiants qui commencent à percevoir que ce n'est pas normal, en fait, d'étudier dans ces conditions. Et c'est d'ailleurs pour ça que NSARS a eu lieu. Et une autre façon de percevoir ce changement, ça a été dans le cadre des dernières élections présidentielles et euh, euh, des gouverneurs de chaque État du Nigeria, puisque le Nigeria est un État fédéral, dont ces élections viennent juste d'avoir lieu. Et alors, euh, désolé, j'ajoute des petits bouts, mais le, le taux de participation a globalement été très bas, de l'ordre de 29%. Ça a été le plus bas de toutes les élections euh, organisées au Nigeria. Mais il y a eu un taux de participation des jeunes et notamment des étudiants assez important, ce qui montre qu'il y a un début, de, de, de, de, fin, une émergence d'une certaine conscience politique et une vraie volonté de changement euh, qui, qui, qui, voilà, qui s'exprime euh, dans ce cadre-là. Mais par contre, au niveau des autorités, notamment, alors que ce soit au niveau euh, politique, euh, euh, nationale ou euh, des universités, ça n'a pas changé et c'est même peut-être pire puisqu'il y a toujours cette pratique euh, quand des nouveaux hostels, euh, donc des nouveaux euh, logements étudiants sont, sont construits, de les privatiser euh, pour, pour faire du business en fait. Euh, J'avais une autre question euh, du coup pour euh, Alain Cassanda euh, concernant euh, les, les prises de parole des étudiants. Moi j'ai été très très frappée par la pertinence de certains discours euh, durant les débats, euh, notamment euh, le, discours, le, le débat autour du féminisme et du patriarcat où il y a vraiment des prises de parole euh, très puissantes. Euh, je me demandais, euh, j'imagine que c'était très très riche et que vous avez dû faire des choix, euh, donc comment vous avez choisi ce que vous alliez mettre en valeur ou non Et est-ce que peut-être il euh, y a certaines séquences ou certaines prises de parole que vous n'avez pas pu mettre dans le film pour des questions de durée euh, du film, mais dont vous auriez envie de nous parler euh, ce soir Bien sûr, merci. C'était euh, très riche. Enfin, la raison pour laquelle j'ai fait le film, c'est que je, je, je voyais, j'entendais ça tout, quasiment tous les jeudis. Et, euh, et toute la difficulté du brontage était de savoir euh, que raconter. Parce qu'un film, ce n'est pas juste un bout des, des, pas des, des bouts de parole les uns après les autres. Il faut arriver à avoir une structure narrative qui soit cohérente. Et il euh, y avait un autre problème qui se posait, c'est quel extrait de film, quel, quel, quel, quel, quel moment de, du ciné-club montrer pour que ce soit... Donc j'ai fait le choix de... Prendre les, les, les paroles qui résonnaient le plus avec des films qui renvoyaient à la situation concrète des étudiants. Mais on n'a pas passé que des documentaires ou des films de cinéastes africains. On a passé, euh, ce qui est intéressant, si je fais une petite parenthèse, c'est que le Nigeria est un pays, un des rares pays du continent, qui a une industrie cinématographique. Euh, c'est Nollywood. Et euh, donc il y a une grande production euh, locale qu'on retrouve dans les, dans les séries télé, dans même les chaînes de télévision nigériane, et aussi au cinéma. Il y a un réseau de salles de cinéma c'est important dans les villes. À Ibadan, par exemple, il y a trois grandes salles de cinéma. Mais là c'est le problème qui se pose dans ces salles de cinéma, c'est que euh, sur dix films, il y a huit films américains, huit blockbusters américains, et deux films euh, d'Hollywood, de qui sont quand même, en étant critiques, de la série B. Et il n'y a pas de place pour un cinéma d'auteur globalisé. Et du coup, le ciné-club devenait aussi euh, un endroit où les étudiants pouvaient avoir accès à un certain nombre de films qui n'étaient visibles nulle part ailleurs. Euh, là, on, Le voleur de bicyclette de Dessica, Ordet de Dreyer, des films de Spike Lee. Euh, il y a vraiment un travail de cinéphilie très important, des films de Fritz Lang, euh, Kurosawa, euh, Mizoguchi, tous ces cinéastes-là ont été vus dans le cadre du Ciné-Club. C'était aussi, l'intérêt du Ciné-Club, c'était aussi non seulement de, de créer un espace de parole euh, libre, mais aussi un espace d'éducation cinématographique et partir des films pour changer les regards, euh, élargir les imaginaires. C'est ce que dit euh, la, une des organisatrices. C'est apprendre et désapprendre des notions. Et c'est aussi par, en, juste en étant exposé à beaucoup de choses. Et, euh, et donc, voilà. Donc, pour moi, pour, pour revenir à la question sur le, le, le montage du film et le choix, j'ai fait le choix de de raconter la trajectoire politique des étudiants, voire en gros en quoi le mouvement NSARS finalement était prévisible d'une certaine manière et qu'il n'est pas arrivé par hasard et, euh, et que les revendications qui étaient au départ centrées sur les, les violences policières ont très vite évolué au bout de deux trois jours sur euh, la, la malgouvernance, euh, l'absence de perspectives d'avenir et il y avait toute, toute une plateforme de, de points qu'ils avaient énoncés et même paradoxalement ou pas, euh, ils ont beaucoup milité pour qu'il y ait une amélioration des conditions de travail des policiers euh, en partant du principe que si les policiers sont bien payés bah, ils n'auront plus forcément recours aux raquettes pour euh, joindre les deux bouts. Donc il y avait aussi cette, cette, cette prise de conscience que l'ennemi n'était pas forcément le policier, mais le système qui fait en sorte que les policiers sont paupérisés et qui se retournent contre la population pour, pour, pour survivre. Et, euh, et donc voilà un peu comment, comment ça s'est passé. Donc l'idée c'était vraiment de, de structurer la parole avec des films et créer une résonance. Et il y a plein de séquences que j'ai pas utilisées, Genre je pense à euh, il y en a une qu'on a fait notamment sur, euh, sur euh, le harcèlement sexuel au campus euh, on a fait un, un, un, un débat très beau aussi sur l'avortement sur euh, parce que l'avortement est interdit au Nigeria donc on a passé le film de Christian Mingyu 4 euh, mois, 3 semaines, 2 jours et ce qui était beau c'est que c'est un ciné-club très féministe, c'est-à-dire que les filles sont aussi investies, aussi nombreuses que les garçons donc ce jour là c'était euh, c'était euh, comment ça s'appelle euh, euh Enfin, c'est pas du Cara, c'est. Euh... Ouais, peu importe. C'est la fille qu'on voit au début qui est voilée. Et c'est elle qui organisait ce jour. à ah, des jokes, voilà. Et c'est elle qui organisait la, la, la, la discussion sur l'avortement. Et à la fin de la projection, il y a plusieurs filles qui sont venues la voir pour dire qu'elles avaient eu recours à des avortements clandestins. Et donc, du coup, ça, ça montre aussi à quel point, euh, en partant des films et des situations très concrètes que rencontrent les étudiants, bah, on, a, on a réussi à créer, ils ont réussi à créer. Un espace euh, bah de libération de la parole, mais aussi une communauté où, on peut, où la parole pouvait donner lieu à, à du réconfort, à une écoute réelle. Et c'est aussi un lieu où la communauté gay du campus se retrouvait, parce qu'ils n'étaient pas persécutés là. Euh, alors que qu'ils sont stigmatisés en règle générale, et que l'homosexualité est punie par la loi au Nigeria. Et donc ça, c'est des choses aussi euh, très belles. Et même, il y a un autre aspect important, c'est que le campus d'Ibadan, c'est un des plus beaux que j'ai vus euh, de ma vie, parce qu'il est très vert, beaucoup de grands arbres. Et il, pas un des problèmes de la gouvernance, euh, c'est qu'au bout d'un moment, les, les deux dernières années de ma présence au Nigeria, il y a eu beaucoup d'arbres qui ont été coupés pour vendre le bois. Euh, et, euh, et les étudiants sont mobilisés donc on a fait un débat et, et des projections autour de l'importance des arbres euh, là pareil, le mettre dans le film ça aurait été une séquence intéressante mais qui allait, peut allait à l'encontre du rythme que je voulais trouver il y a aussi une question de rythme dans un film et je ne peux pas tout mettre, ça devient indigeste merci beaucoup est-ce que peut-être Émilie, euh, vous voulez dire un mot à propos euh, notamment de l'importance des arbres parce que j'ai vu que vos recherches portaient euh, notamment là-dessus si vous me lancez là-dessus. Euh, non, mais c'est un cas effectivement intéressant parce que, enfin, je, je pense que c'est bien ce que disait Alain, c'est que tu peux te dire Anthony, pour la peine. <rire> L'université est vraiment une chambre d'écho de ce qui se passe plus largement au Nigeria, et donc on sait très bien que sur la, la gouvernance de l'environnement au Nigeria, il y a des choses assez problématiques. On a entendu parler, je pense, plus ou moins tous de la pollution dans le Delta, par exemple. C'est un, un grand exemple. Euh, voilà. Et donc là, effectivement, au niveau de la gestion euh, de, du patrimoine végétal du campus, on va dire, il y avait un vrai problème parce que, c'est, en fait, on voit bien que la fac date de 48, donc du coup il y a l'architecture, mais il y a aussi tout euh, le jardin botanique, tous les grands arbres qui étaient là, qui datent quasiment de cette époque, donc qui ont une valeur patrimoniale quelque part. Mais c'était effectivement coupé et ça l'est toujours aujourd'hui par l'administration euh, de la fac qui cherche en fait toujours à faire de l'argent. C'est la même chose qu'avec les, les logements étudiants quelque part. Et là, ce qui a été assez beau, c'est qu'effectivement, euh, c'est quelque chose qui, ce, ce, cette espèce de, de colère en fait, c'était vraiment une colère qui est montée euh, du côté des étudiants, de certains enseignants, des membres aussi de l'IFRA Nigeria donc cet institut français de recherche où je travaillais et on a créé ensemble un petit collectif qui s'appelle Green or Grey qui n'est plus très actif aujourd'hui et on avait organisé un certain nombre de projections autour de, de, de cette problématique et puis pour essayer d'élargir un peu le débat et aussi d'aller interpeller les, les autorités de la fac et notamment le département de botanique qui de façon assez cynique était mobilisé par la fac pour la coupe des arbres et alors, euh, oui. Et alors, ça n'a pas donné grand-chose, malheureusement. Mais parce que, voilà, encore une fois, vous le voyez bien dans le film, c'est très difficile euh, d'obtenir gain de cause et sur des mobilisations, euh, autrement, enfin, des questions autrement peut-être dramatiques comme euh, la question des violences policières. Donc, oui, c'est un des thèmes euh, qui, qui était cher aussi euh, aux étudiants. Je pense la question de l'écologie en général. Merci beaucoup. Euh, je me permets du coup de rebondir comme vous avez évoqué euh, le féminisme et notamment la présence de cette jeune femme euh, qu'on voit au début et qui est la première à évoquer euh, ce sujet, enfin dans le film, hein, je ne sais pas dans la réalité, mais euh, j'ai été assez frappée par euh, justement cette liberté de parole euh, des, des femmes et des hommes dans le ciné Club euh, à ce sujet là. On voit notamment la séquence où un homme commence à parler de la responsabilité des femmes et de la complicité des femmes au patriarcat euh, et tout de suite une femme le remet à sa place euh, directement. Euh, ce qui m'a un peu euh, surpris, j'ai trouvé ça très fort. Et ensuite, il y a toute une sorte de plaidoirie d'une femme qui parle du fait que les hommes sont très intéressés par l'éducation des jeunes filles, par le comportement de leurs femmes, leurs mères, leurs euh, sœurs, mais très peu finalement par euh, le fait d'intégrer le féminisme dans l'éducation des petits garçons. Euh, donc pareil, je trouvais ça extrêmement fort et je me demandais, mais vous avez en partie répondu à ma question, euh, si c'était quelque chose de très naturel et très habituel dans cette université ou si vous aviez eu l'impression de capturer là euh, un moment assez rare donc, vous me disiez justement que c'était un lieu un peu une safe place Oui, c'est un peu les deux, dans le sens où euh, le Ciné-Club, à un moment donné, a des étudiants qui étaient très. Quand on crée une culture, justement, il fonctionnait sur la, sur la, sur la gratuité. Et ça, ça a commencé à attirer un, un certain nombre d'étudiants qui, bah, qui avaient une communauté de pensée. Et, euh, et, et non, ce n'est pas exceptionnel d'entendre ce discours-là. Euh, et ce qui est paradoxal et frustrant de voir que euh, bah, le système éducatif nigérien, en fait, s'aborde de cette, cette, cette jeunesse-là. Euh, je prends un exemple, et c'est une parenthèse, mais ça, ça en dit long, euh, sur ce que vivent et subissent les étudiants au Nigeria. Euh, quand en, en, en 2020, il y a eu neuf mois de grève des enseignants. Et quand le mouvement NSARS a commencé, les, les facs publics étaient déjà fermés. Euh, C'est aussi pour ça qu'il y a eu tous ces jeunes-là dans la rue, parce qu'ils étaient désœuvrés aussi. Euh, un an plus tard, neuf mois de grève. C'est-à-dire que là, euh, en 2023, les étudiants que j'ai filmés au, début, au milieu du film et qui sont en toge, en fait, c'est même presque l'inverse de ce qu'on l'imaginaire qu'on a des, des toges aux États-Unis où ça arrive à la fin du cycle où ils sont, ils sont diplômés. Là, c'est quand ils rentrent à la fac et ceux qui rentrent à la fac en 2019 sont aujourd'hui toujours en première année. Et justement, d'ailleurs, ça, ça crée un vrai décalage entre le potentiel de ces étudiants-là dans les meilleures partent. Euh, bah, Diekara, la fille qui anime la discussion autour de, de, des conditions d'hébergement, elle fait une thèse à Harvard aujourd'hui. Euh, euh, Toby, celui qui euh, qui, est, qui a animé beaucoup les, le, les discussions et qui parle après de, de, des thèmes de violence policière et de mal à la fin avec euh, les films de Medondo et tout ça lui maintenant c'est est beau aussi parce que c'est un étudiant qui était en droit, il a découvert le cinéma en, en intégrant le ciné club et euh, il a beaucoup progressé c'était devenu une passion et aujourd'hui il étudie le cinéma à la Nouvelle-Orléans dans une école de cinéma et donc on, mais le, le drame là-dedans c'est que les meilleurs cerveaux quittent le pays et que c'est un appauvrissement aussi pour la société. Donc, Sauf que la seule possibilité pour un étudiant nigérian aujourd'hui, bah, de s'épanouir, hein, juste de pouvoir avoir un calendrier académique qui ne change pas chaque année parce qu'il y a des grèves de 6, 9 mois, bah, c'est de partir. Et ceux qui partent, ceux qui ont les moyens, financiers, mais aussi intellectuels, pour pouvoir être pris dans des, dans des facs avec des systèmes de bourse et tout ça. Donc il y a un appauvrissement qui est vraiment directement lié à la malgouvernance du pays. Donc la fac, en fait, est, un, est une chambre d'écho, à, un certain nombre de, à tous les problèmes en fait, que rencontrent les autres Nigérians à l'extérieur. Oui, d'ailleurs, on, on l'entend dans le film, à un moment, un, un étudiant déplore le fait que le fils d'un grand dirigeant vient d'être diplômé à Londres, alors même que l'université périclite dans le pays donc euh, ça rejoint tout à fait ce que vous étiez en train de dire et justement je rebondis juste sur le. vous parlez de, de, de la cérémonie où on les voit euh, se faire prendre en photo etc. On, on sent qu'il y a une réelle volonté d'afficher une excellence avec des, des grands panneaux que vous filmez très bien dans des plans contemplatifs où on voit ces grandes affiches avec euh, le mot excellence et, et avec une, une envie de communiquer euh, cette image là et on voit une réelle dichotomie avec la réalité et ça contraste totalement avec le, la vie quotidienne et la précarité des étudiants. Je voulais savoir si c'était volontaire de votre part dès le départ, de, par l'image, de révéler ce contraste-là entre l'affichage et la réalité. Oui, complètement. Là, c'est l'intérêt du cinéma aussi. C'est que tout d'un coup, on peut euh, euh, tenir un discours sans forcément passer par les mots. Et je voulais vraiment jouer sur l'ironie de la situation où la fac vit un peu sur la, sa gloire passée. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les années... Euh, 60, 70 euh, c'était une des meilleures facs du continent, même au, au niveau mondial euh, quelqu'un comme Patrice Lumumba, le premier ministre du Congo le père de l'indépendance a fait une conférence euh, à, à l'université d'Ibadan Malcolm X quand il a fait sa tournée en Afrique avant d'aller à la Mecque, il s'est arrêté à l'université d'Ibadan les, les plus grands intellectuels nigériens comme Wole Shoninka, Chinois Hachébé -E euh, même le Kenyan euh, euh, qui a plusieurs fois été euh, shortlisté pour euh, le prix Nobel, Google et passer un, un temps à l'université d'Ibadan. Merci, j'ai une souffleuse qui me... Elle sait que je perds la mémoire. Et, euh, et donc, c'était une, une fac d'excellence. Sauf qu'ils sont restés sur ce, ce mythe de la grande fac donc the first and the best parce que c'est la première université publique au Nigeria mais elle est très loin d'être the best aujourd'hui et euh, et euh, et on retrouve toujours dans l'espace public à l'université ces ces panneaux avec les grands les anciens grands étudiants qui sont devenus des grands hommes et des et peu de grandes femmes d'ailleurs malheureusement parce que est, et euh, et ce et aussi une hypocrisie de euh, tout le discours aussi religieux et d'abstinence euh, dit tu à l'abstinence et, et donc moi je voulais vraiment montrer la violence de l'université qu'on qu retrouve dans son affichage et qui est complètement contredit par la pratique oui, C'est exactement l'effet le, euh, qui est produit, je trouve, sur le spectateur. Et effectivement, on voit cette affiche euh, pro-abstinence. On voit aussi l'affiche euh, où ils, ils disent les tenues décentes euh, oui. qui sont jusque-là. Là, enfin, là ils il n'hésitent pas. À, à, à... Là, ça s'applique surtout. Et là aussi, il y a un problème d'une dimension de genre. C'est surtout les filles qui sont persécutées dans ce cas-là. Euh, on traque les, les jupes et tout ça. Bah, tu peux peut-être rajouter des choses non, juste sur la question des tenues, il y a aussi un lien intéressant à faire avec NSAR. C'est mentionné, en fait, dans les, les mobilisations. Il y a quelques militants qui en parlent. C'est-à-dire qu'en fait, euh, cette fameuse unité SARS, donc euh, dont on appelait le, le démantèlement, avait la mauvaise manie d'attaquer particulièrement les jeunes gens bien habillés. Euh, ce qu'ils interpr... ou avec une voiture ce qu'ils interprétaient comme un signe de richesse euh, selon eux qui aurait été mal acquise alors qu'en fait justement c'était souvent des jeunes entrepreneurs euh, et du coup il y avait aussi d'ailleurs ce qui est intéressant dans les mobilisations NSARS euh, la revendication d'être d'avoir une liberté d'entreprendre donc quelque chose d'assez libéral aussi qui, qui fonctionne bien dans le contexte nigérian mais donc il y avait ça et il y avait aussi ce qu'on voit bien à la fac euh, une, une quelque chose de très moralisateur sur la façon de s'habiller qui renvoie peut-être à un certain héritage puritain euh, britannique, où du coup, voilà, il fallait pas avoir de dreadlocks, il faut, pour que les jeunes femmes, il faut pas avoir les bretelles de soutien-gorge. Enfin, c'est vraiment un niveau très, très poussé. Et il y a eu des choses assez violentes par le passé euh, dans les facs fédérales nigériennes, où il y a des étudiants qui, par exemple, avaient des afros et ont été, euh, j'ai entendu des histoires d'étudiants qui ont été rasés de façon très brutale, euh, presque, je crois, avec des tessons de bouteilles, pour euh, à la fois bah, enlever l'afro et les punir d'avoir osé porter euh, ce genre de coiffure. Et petite anecdote, par exemple, on avait été à Azaria, qui est donc une des grandes facs euh, fédérales au nord du pays, euh, avec Alain, et à l'époque, il avait des dreads, et il a eu la mauvaise idée de sortir du campus, et en fait, ils n'ont pas voulu le laisser re-rentrer euh, ensuite, parce qu'il avait des dreads, et que c'était quelque chose d'absolument inapproprié euh, dans le cadre académique. Donc, voilà. Il y a un contrôle des corps aussi euh, assez important. Oui et ça révèle euh, le côté répressif euh, très fort des autorités et de la police et justement euh, à ce sujet euh, on voit dans la troisième partie du film euh, du coup ce mouvement étudiant qui prend forme et qui euh, donne lieu à une réponse euh, extrêmement répressive, extrêmement violente et j'ai l'impression très inattendue pour les, les étudiants. Euh, euh, qui sont un peu démunis face à ça. Euh, je me demandais, euh, enfin, je voulais demander surtout à, à Anthony euh, comment il avait vécu ça. Donc, je le dis d'abord en français. Donc, comment il avait vécu euh, cette situation, cette violente répression euh, immédiate, et euh, qu'est-ce qu'il en était aujourd'hui Mais il a un petit peu parlé déjà de la situation qui n'avait pas vraiment, euh, qui s'était pas vraiment améliorée. So. So uh, I was asking you um, about, the um, we see in the movie the violent response to the student movement and I would like to know how did you experience it and what was uh, your feeling about that and has the situation uh, changed since then? Um, so to start with, the violence in, as a response from the government in Nigeria is really not new. Um ENSAS is basically just the most recent one and the most uh publicized because we are in a new age of technology where technology gave us a lot of power to keep evidences and tell our stories. Uh but this you know goes all the way back to like colonialism. This has always been like the system of policing and this kind of response to You know, people just wanting their voices heard or to have a conversation with the powers that they elected has been kind of the go-to, um, and it has really created a very fearful society, which is, um, you know, the the the reason for some of these uh, unnecessary moral rules that you see in the university. Uh, because they're a reflection of, uh, for example, in the generation of my parents, if you didn't dress like that or follow those rules, you can't get a job, and you can't feed your kids. So it's uh, it was it's uh, a very unrealistic practice that came from very real fear, and the colonial system of government has been handed over to, of course, their collaborators who have perpetrated the same kind of system. So it's still the same. And, you know, the ENTSAS movement, it's not like we were not expecting any violence at all because uh, we are Nigerians, we were expecting some sort, I mean, we were protesting because there was already violence, you know, against us every day. So um, the response from the government was somewhat expected, but we had already gone so far into the movement and we thought we were making, you know, progress with them. But I mean, I, I see it as I saw it as an interruption because um even the day after the shooting there was still some protest in Lagos, which is where I live. And um a year after the toll gate where the shooting happened, the government tried to reopen it to start taking tolls and there was another protest and there's been two years of protests there and the police were there also and they still arrested people and you know they still took people away but probably there will still be another one because there's been commemoration protests against the response to the first protests that has been happening at least every year since after. So um, this gives me hope because I believe that uh it's not there is no end in sight. we are only getting more aware and more powerful and shifting where we you know take the fight okay thank you um oui, en fait, euh, la la, la, il s'attendait quelque part dans le mouvement NSARS à une forme de violence parce que euh, la, la, la violence venant des autorités est une histoire assez ancienne au Nigeria. Et justement, euh, la mobilisation NSARS était euh, une tentative de lutte contre cette violence-là qui venait pour le coup de cette unité, euh, cette unité de police. Et pour Anthony, cela remonte notamment à, à la mise en place de la police coloniale britannique euh, qui a ensuite... Euh, enfin progressivement façonner une société assez peureuse, pour trouver un, je sais pas trouver un meilleur terme, euh, mais avec notamment toutes ces règles morales qu'on voit justement à l'université, et euh, dont la génération de ses parents, par exemple, était convaincue qu'il fallait les suivre pour trouver un travail, pour euh, pouvoir fonder une famille, pour être respecté, etc., etc. Et donc, selon lui, ce système colonial a été repris ensuite euh, par ceux qui avaient collaboré avec, donc les nouvelles générations de, de, de, de politiciens nigérians donc, effectivement, il s'attendait à une forme de violence euh, quand il est dans le cadre de la mobilisation à NSARS, mais euh, il pensait quand même être, à, être allé assez loin dans le mouvement, donc, euh, si j'ai bien compris. Donc, du coup, euh, ça les a quand même surpris, pour dire le moins, mais lui le voit euh, juste comme une forme d'interruption en fait, de la lutte, puisque. Il note que dès le lendemain euh, du shooting qui a donc eu lieu à Légos, autour de ce péage à l'équi les mobilisations ont repris et qu'ensuite, chaque année, depuis que ce shooting a eu lieu, il y a des commémorations sur le lieu de ce massacre. Donc euh, ça donne toujours de l'espoir euh, et, et voilà les choses, l'espoir que les choses changent progressivement. Et dans le film aussi, euh, les étudiants, euh, enfin les trois jeunes hommes qui parlent euh, en regardant les images euh, et qui, entre guillemets, débriefent euh, leurs ressentis euh, et leurs traumatismes, euh, évoquent le, le déni du gouvernement et euh, le fait que le gouvernement ne reconnaisse pas le massacre de l'équipe, notamment, et j'imagine bien d'autres aussi. Est-ce que depuis, le gouvernement a, a fait euh, une avancée là-dessus ou pas du tout Yeah, um, so let me just summarize by, for example, at the last, you know, we just concluded some elections in Nigeria. And at every big event, young people would always bring up the answers, uh, basically the phrases, who ordered the massacre? And this phrase has stayed like for the past three years, you know, every chance that there is a meeting of young people and the government. Something, this question comes up and it's always uncomfortable for the government officials. And the just recently, violently re-elected governor of Lagos uh, came out openly to say that we should basically forget about it because people have been paid and compensated and they found no bodies. Like there's a video of this, him saying it so. Ils sont toujours dénagés, même si ils ne sont pas complètement dénagés, et c'est une réponse confusée, même si le gouvernement, parce qu'ils ont vraiment juste dénagé officiellement, mais toute l'évidence est là. Je vais compléter un peu ce qu'il dit. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après les... Okay, vas-y. Alors, euh, en fait, euh, il, donc, il vient juste d'avoir des élections, euh, comme on le mentionnait, au Nigeria. Et donc, euh, notamment dans le cadre de ces élections, mais aussi dès qu'il y a un événement politique majeur, il y a toujours euh, des jeunes et d'anciens manifestants d'ENSARS qui remettent en avant ce hashtag et qui euh, rappellent cette mobilisation aux officiels, avec notamment euh, la phrase qui a commandité euh, le massacre de l'Eki, qui est devenue, pareil, une phrase un peu euh, slogan. Et évidemment, à chaque fois, ça met les officiels très mal à l'aise. C'est très désagréable pour eux. Et euh, d'autant que, voilà, ils sont toujours dans le déni. Et un exemple qu'ils prenaient, c'est le, le, le, le gouverneur de Lagos qui vient donc d'être réélu, euh, Samo Olu, qui disait encore récemment... Donc, qui était en, en, en poste au moment du massacre de Leki, Et qui disait qu'en fait, euh, bon, il valait mieux maintenant oublier ces histoires d'Ensars, d'une part parce que euh, bah, des compensations avaient été données... Euh, c'est d'ailleurs assez paradoxal qu'il y avait des compensations qui avaient été données, mais qu'en même temps, on n'avait pas retrouvé les corps. Donc en fait, voilà l'un dans l'autre, il, il valait mieux oublier tout ça. Ouais, C'est ça parce que... Un des arguments de, du gouvernement, c'était de dire qu'il n'y avait pas de corps. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de mort. Et, euh, et heureusement qu'un certain nombre de, de, de jeunes qui, qui, qui étaient à l'équipe avaient des téléphones et filmaient tout ce qui se passait. Euh, notamment DJ Switch, qui était une DJ très connue au Nigeria, qui, a, qui, a, qui, a, qui faisait un live sur Instagram et qui a pu, d'ailleurs, voit des images. Et Sauf qu'il y a une autre vidéo euh, qu'elle a faite euh, le lendemain, d'ailleurs, des de, de, de, de, de tueries, et qui était sur Instagram, où elle montre les douilles. Elle pose les douilles euh, qu'ils ont, qu ont, parce qu'ils voulaient absolument, pendant que ça leur arrivait, euh, collecter des preuves et documenter ce qui se passait. Parce qu'ils anticipaient déjà le déni. Et donc, elle a sorti toutes les douilles dans sa vidéo. Et, euh, et même CNN a fait un, un reportage assez important en recoupant toutes les vidéos qui étaient là avec des images de drones. Euh, parce que le... Il faut savoir que le, le péage donc euh, qui euh, où, où les, jeux, les jeunes se se, se retrouvaient et, euh, est géré par une société euh, euh, dont l'ancien gouverneur est actionnaire. Il y a un problème de conflit d'intérêts extraordinaire. Et sauf que cet ancien gouverneur là est aujourd'hui président. Il a été élu président. Donc, en gros, un des responsables des tueries est aujourd'hui président de la République au Nigeria. Et, euh, sauf que le gouverneur de l'Ego, au moment des tueries, euh, ne, pouvait pas, ne pouvait plus nier qu'il y avait eu des morts euh, après les, les reportages du CNN et de BBC. Donc, ils ont mis en place une commission qui a euh, vu défiler euh, notamment la police, l'armée euh, et des et des victimes et ils ont décidé de de donner des compensations financières euh, aux, aux familles de, de gens qui avaient été tués pendant les mais tout en niant qu'il y a eu des massacres, ils, ils faisaient des chèques aux familles des victimes. Donc il y a, il y a un caractère un peu schizophrène euh, de, de, de cette démarche-là. Et, euh, et, et le drame là-dedans, c'est que cette génération euh, qui a pacifiquement euh, dit son ras-le-bol, s'est fait tirer dessus et n'a pas pu traduire politiquement par les urnes son désir de changement. Parce que ceux qui ont organisé les massacres ont organisé aussi la fraude électorale du mois dernier et les violences électorales pour se maintenir au pouvoir. Euh, il faut savoir que il y avait traditionnellement deux partis politiques qui se partageaient le pouvoir depuis le, le retour à la démocratie au Nigeria en 99. Avant, il y avait 30 ans de régime militaire. Euh, D'où aussi le, le fait que les gens ne se mobilisaient pas parce que c'était trop risqué. Et c'était l'épicier PDP. Et là, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, le parti au pouvoir a vu l'émergence d'un d'une troisième voie, le parti travailliste euh, représenté par Peter Obi euh, il y a aussi une dimension ethnique qui se joue parce que Peter Obi est du sud-est du Nigeria, il est hibo euh, il est devenu un peu le porte-voix, euh, l'espoir de cette génération, de cette coconut egg generation qui a si prononcée massivement pour lui euh, donc il y a eu beaucoup de fraude beaucoup pensent qu que Obi a gagné d'ailleurs il, a, il, a, il conteste par les voies légales le résultat de l'élection présidentielle on saura, ce doit, on, on saura si la, la, la, la justice donne raison dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais toujours est-il que pendant les présidentielles, Obi a fait l'impensable, il a gagné l'État de Lagos, qui était le fief de Tidobou, qui est aujourd'hui président. Et, euh, et donc, comme trois semaines après, il y avait les élections gouvernementales pour le gouverneur de Lagos, bah, ils ont dit, on a été pris par surprise, ça ne va pas se reproduire. Et là, il y a des images de, de, de, de délinquants à la solde du pouvoir qui viennent dans les bureaux de vote, qui disent, si vous votez, si vous êtes Ibo, ne venez pas voter. Si vous êtes voté pour autre chose que l'épicine, ne venez pas. Et donc, il y a une intimidation, passage à tabac, euh, vol d'urne, vol euh, et, et tout ça est documenté. Et malgré tout, la commission électorale a validé les, les élections. Et Tidoubou et son, le nouveau gouverneur, enfin, le gouverneur sortant, euh, qui était déjà gouverneur pendant les massacres, et un nouveau gouverneur. Donc cet espoir-là de changement euh, n'a pas pu se traduire politiquement. Et c'est aussi ça la violence. Euh, et c'est aussi, aussi pour ça qu'un certain nombre de personnes quittent le Nigeria. Et mais ce que dit euh, Obahemi est vrai, c'est que beaucoup de gens ont voté pour la première fois cette année. Parce qu'il y avait aussi cette... Euh, cette dépolitisation, parce que à quoi, à quoi ça sert de voter, c'est le même système. Et, euh, et là, ils ont pour la première fois eu l'impression que leur voix comptait. Euh, comme, elle, comme elle a compté dans la rue, ils espéraient qu'elle allait compter dans les urnes. Donc cette prise de conscience-là, on espère qu'elle va se traduire dans les années qui viennent par une opposition. Au, au régime en place, mais aussi par, plus tard, des élections libres et, et crédibles, avec un, un résultat qui, qui, euh, qui porte au pouvoir des gens plébiscités et pas des gens qui manipulent au Tipex, lamentable au Tipex, des résultats changent à la dernière minute. D'ailleurs, on, on l'entend dans le film, quand ils parlent sur le banc, euh, les, les garçons qui, qui mangent des cacahuètes, ils disent, euh, on n'a peut-être plus le régime militaire au pouvoir, mais euh, on a un régime qui utilise les outils militaire donc finalement euh, c'est très hypocrite euh, comme vous l'expliquez euh, peut-être que vous avez des questions Quand tu votes, euh, pas, en fait. euh, merci beaucoup pour euh, votre film euh, j'espère qu'il sera montré largement et pas seulement en france et pas seulement en europe et euh, j'imagine s'il tourne en festival que enfin en tout cas peut-être qu'il est projeté en ce moment euh, en europe en tout cas là au réel euh, je vous pose un peu la même question qu'on a beaucoup posée à Rafiki là euh, l'année dernière. Comment est-ce que vous envisagez la, la, la, la projection de ce film au Nigeria Est-ce que vous avez élaboré une sorte de, de stratégie euh, euh, Comment vous envisagez ça Et est-ce que, est que vous pensez que la réception peut se passer pacifiquement euh, et avoir un impact Et est-ce que plus largement dans les films d'auteur ou dans le cinéma documentaire qui peut un peu ressembler à ça aujourd'hui, qui se fait là-bas, est-ce que c'est -ce est possible d'avoir une liberté d'expression et une contestation aussi forte que ça euh, au cinéma Je vais commencer par la question de la diffusion du film et après peut-être sur l'impact des films dans de la société. En fait, oui, j'aimerais beaucoup le montrer d'abord au ciné-club, parce que le film vient de là, donc j'aimerais beaucoup. Mais j'aimerais aussi le montrer dans le cadre d'événements plus globaux au Nigeria, parce qu'il y a quelques festivals intéressants, notamment à Lagos, un festival qui s'appelle Irap, de documentaire se passe à Lagos et j'aimerais beaucoup le montrer dans ce cadre là euh, mais aussi euh, à, à Unilag à la fac de Lagos d'où est diplômé au Bayoumi mais aussi dans les quartiers au Bayoumi à Lagos donc justement cette semaine on en parlait d'une stratégie qu'on devrait mettre en place comment est-ce qu'on pourrait le faire et euh, ça c'est dans, dans les prochaines semaines qu'on va élaborer ça mais en tout cas c'est évident que ce film doit être montré là-bas et, euh, et, et je pense que il fera œuvre utile parce que il ne dit rien de révolutionnaire, ce qu'il montre, le film témoigne de ce que les gens vivent. Mais par contre, le fait de le montrer, ça, ça, ça renvoie autrement à la réalité. Et donc, c'est tout l'intérêt de le montrer là-bas aussi. Et, euh, et montrer aussi que tout ça n'a pas été vain. Même s'il y a un goût amer, même s'il y a une apparente défaite aujourd'hui, euh, mais c'est pas forcément une défaite. Et donc, c'est important de maintenir cette pression-là, de maintenir cet espoir-là et que le cinéma joue ce rôle aussi important. Euh, grâce au film, on a eu à cette échelle-là, on a créé une communauté très ouverte. Euh, bah, L'idée, c'est que, que c'est ça SM. Et, euh, quant à la dangerosité d'une projection publique, euh, je ne suis pas en mesure de le dire aujourd'hui. Ça dépend comment ça va être montré. Ça dépend de la publicité, mais je n'ai pas vraiment peur de ça. Donc, en fait, comme entendu dans le Uh, one of the protagonists, he said that definitely the people in power are not smart because to be honest, in Nigeria, generally, the government doesn't pay much attention to what happens in the arts or in the literature. So at least this film will take them by surprise and we will show it a few times before we know what's going to happen. And I mean, there are so many tools Uh, to distribute films in, that we want people to see. If we want the people to see it, we, even if we are not there, they will. There is the internet, there are spaces. Like, we are considering options. I mean, uh, Alan is willing to show the film everywhere, so we have options, and yes, the film will be shown. Alors pour traduire, Anthony rappelle que dans le film, il y a un des protagonistes qui dit à un moment que les, les, les, les personnes au pouvoir ne sont pas intelligentes. Et euh, de fait, c'est vrai qu'elles ne le sont pas, notamment parce qu'elles qu ne s'intéressent pas du tout à ce qui se passe dans le domaine de l'art. Et alors là, j'ajoute une petite remarque personnelle. C'est tellement vrai qu'en fait, apparemment, quand ils ont fait le shooting à l'équipe, donc ils ont pensé à enlever, ils ont quand même enlevé les caméras vidéo. Ils ont éteint les lumières au moment de l'attaque, mais ils n'ont pas pensé deux minutes que tout le monde était en ligne sur Instagram et Facebook et Twitter en train de filmer. Ça leur est pas venu à l'idée. Et après, ils ont prétendu que c'était des fakes. Et ils ont essayé de faire circuler des contre-fakes. Tu peux peut-être traduire pour Anthony mais, mais qui était mauvais parce qu'en fait ils sont complètement déconnectés de cette scène artistique euh, et de la tech qui est extrêmement dynamique au Nigeria et, et, et à Lagos. Donc du coup Anthony pense que s'ils voient le film, euh, c'est sûr qu'ils vont être surpris, euh, mais que de toute façon il y a tellement d'outils pour euh, diffuser euh, ce genre de choses, euh, encore une fois en lien avec cette scène artistique et, et tech, que oui, le film va être montré euh, quoi qu'il arrive au Nigeria et puis ailleurs plus largement. Je crois qu'on a une deuxième question euh, dans la salle. Moi j'ai deux questions en fait. Allez-y. L'une, c'est je suppose que la situation au Nigeria reflète un peu ce qui se passe dans les autres pays en Afrique aussi. Et la deuxième question peut être impopulaire de nos jours, mais je me demande qu'en est-il en Nigeria en ce qui concerne la France et la Russie Alors euh, pour ce qui concerne les autres pays d'Afrique, comme vous le savez, euh, l'Afrique n'est pas un pays. Je dis ça parce qu'on a souvent tendance à parler de l'Afrique en général. C'est un continent extrêmement divers. Et en fait, la situation euh, au niveau politique est quand même assez différente d'un pays à l'autre. Donc il y a effectivement des pays riverains. Je pense au Cameroun, par exemple, où on peut trouver... Des, des, des, voilà, une similarité euh, dans le caractère autoritaire et antidémocratique mais il y a d'autres pays, alors le Ghana par exemple où euh, les choses se, de, se passent de façon plus ouverte. Donc je pense que là encore on ne peut pas généraliser la situation du Nigeria qui est très particulière à, à l'ensemble du continent. Et alors pour ce qui est de la Russie et de la France, euh, là je vous parlerai juste de mon petit point de vue parce que moi je ne suis pas du tout spécialisée à la question mais ayant travaillé pendant 4 ans dans cet institut français de recherche en Afrique qui faisait en fait partie du réseau culturel français. Il y a un phénomène assez intéressant, comment dire, qui là, pour le coup, est aussi assez propre, il me semble, au Nigeria, ayant par ailleurs travaillé au Cameroun, c'est que les Nigérians s'intéressent assez peu à la France. C'est pas un pays qui les intéresse beaucoup. Si ce qui va les intéresser, c'est l'Angleterre et encore avec bon, voilà, cette relation un peu particulière voilà, liée à la colonisation et les États-Unis. Mais la France les intéresse assez peu. La France, en revanche, s'intéresse pas mal au Nigeria parce que c'est un pays... Bah Déjà, c'est un énorme marché économique pour les entreprises françaises. Donc il y a des tentatives d'implantation des entreprises françaises au Nigeria depuis un moment. Et puis vous n'êtes pas sans savoir que notre président aime aussi beaucoup le Nigeria, puisqu'il y a fait six mois de stage à Abuja, à l'ambassade à l'époque. Ceci étant dit, moi, mon sentiment aussi en étant là-bas, c'est qu'ils étaient un petit peu... Euh, pour employer un terme euh, d'argot à la ramasse <rire> par rapport à ce qui se passait encore une fois, notamment dans la scène artistique euh, et, euh, et technique, on va dire. Donc voilà ce qu'il en est. Et par contre, pour ce qui est de la Russie, là, vraiment, je ne saurais pas du tout me prononcer. Et je ne sais pas si Anthony ou Alain euh, le sauraient aussi. Ce n'est pas un acteur oh. qu'on voit beaucoup, en tout cas ouvertement, euh, um. euh, dans le paysage nigérian. So uh, I would I heard the two questions and you know exactly like Emily said it's just like you know right now in France there is strong government oppression I mean oppression of the people by the government according to what I saw with my eyes a few days ago in the protest and uh, saying that. Um, The issue in Nigeria is like a reflection of the rest of Africa is like saying that what is happening in Russia is also happening in France. It's too so different, like we, it's really different, but there are some, there are some uh, themes that tie together. And even here in France, uh, I believe that, you know, the idea of police brutality exists here too which I saw, so um, maybe France and Nigeria is actually the same also <laughs> in that regard. Um, so what I would say is basically that as long as we are all humans and we operate in societies, there are issues that of course cut across in Africa and also by extension here in Europe, uh, there are some issues that cut across, all across, but I mean there are many nuances that, you know, make them unique in each place, and the problem is taking a different shape everywhere, and so are these solutions. — Alors pour, pour résumer euh, la réponse d'Anthony par rapport à voilà, cette question sur le, la situation du Nigeria qui reflèterait une, euh, la situation d'autres pays africains, en termes d'oppression, euh, finalement, euh, lui, il voit tout autant de liens entre ce qui a pu se passer, ce qui se passe au Nigeria et ce qui se passe actuellement en France en termes de, de répression des, des, des manifestations contre la réforme de retraite euh, par la police. Donc finalement, est-ce que dans une certaine mesure, on ne pourrait pas aussi faire des parallèles entre... Entre la France et le Nigeria. Euh... Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour, pour votre film et pour cette discussion. Du coup, j'ai trois questions. La première, c'est combien d'étudiants sont dans le ciné-club J'ai du mal à me rendre compte. Euh, la deuxième, c'est, est-ce euh, qu'il y a eu des, le moment où les, les discussions euh, après projection étaient assez politisées et Il y avait des essais devenus un peu ce safe space. Euh, est-ce qu'il y a eu des réticences ou des résistances de l'administration qui, à un moment, est venue vous voir pour vous dire, euh, ben voilà, enfin est-ce qu'il y a eu un moment ça ou pas euh, Et aussi la réaction des, des autres des enseignants, des autres enseignants. Et enfin, euh, quelle a été le, la couverture des médias locaux de la tuerie euh, ou des tueries euh, de, de l'équipe. Voilà, merci beaucoup. Okay. Deux questions. Enfin, euh, par rapport à l'organisation du Ciné Club, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, je ne peux pas vous dire exactement combien d'étudiants étaient là, parce que ça tournait beaucoup. Euh, et à l'heure actuelle, il y a une nouvelle génération d'étudiants qui portent le Ciné Club. On est jeudi aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, il y avait une projection à Ibadan. Et donc c'est d'autres étudiants qui portent le ciné-club, donc ça tournait beaucoup. Euh, comme disait euh, il y, a, y a, les administrations ne s'intéressaient pas vraiment au ciné-club non plus. C'est-à-dire que ça se passait vraiment entre, entre étudiants, très peu de profs. C'était ouvert à tout le monde, aux étudiants, aux non-étudiants, aux enseignants, mais dans la, dans la pratique... C'était que des étudiants qui venaient et qui échangeaient. C'est ce qui a permis aussi l'émergence d'une parole libre et horizontale, euh, son, leader, son leader affiché. Il y avait un groupe d'organisateurs qui s'occupaient de la logistique, qui s'occupaient de la programmation des films, euh, mais c'était des tâches qui tournaient. Euh, par trimestre, euh, pendant un mois ou deux mois, trois mois, c'était les mêmes qui faisaient certaines tâches, et ça tournait de manière à ce que le savoir-faire soit partagé. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, 8 euh, DVD à voir pour les 4 séances suivantes. Donc, ils étaient 4 quatre, quatre ou cinq à regarder ces DVD, à échanger, et décider du film qu'ils allaient choisir le mois, la, la semaine d'après. Et aussi la manière dont le thème serait abordé lorsqu'ils allaient euh, creuser une, une question plus spécifique. Euh, donc là, ça tournait beaucoup. Euh, en quatre ans, je peux pas vous dire combien d'étudiants ont pris la parole euh, dans, dans ces, dans ces micro-groupes de travail. Euh, après, la dernière question, c'était par rapport, j'ai oublié, à la couverture, des... à la couverture médiatique d'Ansars. Elle a été euh, là, peut-être que euh, Obaemi peut aussi en, en parler de manière plus plus à, plus euh, précise parce qu'il était, il est resté, déjà plus longtemps que moi après. Um, The, the media in Nigeria has always had the, I mean, the big media has always had complex uh, relationship with uh, the people and this sort of uprising. Um, you know, when we think about the media, you have to know many times it's a business. Uh, we, back in Nigeria, there are not a lot of strong public TV or media that would say things as they are, um, but... The reality of Ensa's was too big for even the local media to kind of sweep away, and you know the protesters were so conscious about what was being said about the protest on the media that the stations that reported like lies or things that didn't happen they were stoned out of the protests the next day. So um, the protesters were monitoring the media to see uh if basically if you are not reporting well about the protest you shouldn't be here and that was actually enforced um press was kind of press was always in the in the protest but there were some tv channels that were chased out a few times because they were reporting from a perspective that was against the agenda of the protest. so um Yes, so at some point we started to notice some shifts because uh, I, I remember there were some TV stations that were really praised by young people because of their reporting. And sometimes it's just because they were there to, to film or to show that something happened. Like Arise TV, I think, was the... Uh, Yeah, channels too, but there was at some point channels was also chased out of the protest. So basically we selected the media for the protest by choosing who was allowed in. And it wasn't organized. It was just everybody knew because it was I think it is the peak of political consciousness I've seen anywhere. Everyone was paying attention to everything, and then, you know, every nuance of every report was discussed by people online. And at the next day, when we got to the protest, and you know, the media was also answering questions. You can also talk about Swarogiri Radio. Yeah. Radio. Oh yes, and there was um, a good use of uh, what I would call alternative media by. Um, Protesters and just people basically that had the means to. Uh, there was Sorosuke Radio that was basically echoing uh, the, you know, uh, the demands and like what was going on with the protest. And there was um, also a lot of more like artistic. Um, there was a, I remember there was a day for artists where a lot of us artists gathered to create artworks at the protest and auction them to fund more uh, food and stuff for the protest. So it was a very dynamic thing. Like there was no one approach to any problem because the problems were also you know, changing very fast and then the protest was adapting also really fast and this is why it lasted for so long. Um, in the history of Nigeria, there was no protest that lasted that long so I mean, a demonstration on that level. Um, so yes, the, there was a lot, and for the movie club, I don't know, I didn't hear, sorry what you said. And I don't think there is a specific number because it's also always changing. Uh, I mean, people come and go, I went from Lagos a few times myself, so, and every time I, sometimes I would see more lecturers actually in the, In the film screening, there were like a few lecturers that tried to come all the time. Uh, at some point, I didn't see any of them. So it was just, it was a very, it was a living space. In addition, Emily reminds me there is uh, also uh, some private arts uh, collectives or organizations did support You know the publicization of the works that were created. For example, I remember some of the pictures you saw in the film were also in an exhibition by a big art fair, the biggest art fair actually in in Nigeria uh, or in West Africa, Artex Lagos. They created a section of their online fair. Um, I remember the the it was during COVID. This protest and Uh, many of the art fairs moved online to show artworks and Artex, I remember specifically made a section of their entire art fair for just to show works that came out of the protest so um there, there was like really dynamic responses from big media small media independent media alternative media I'd like Donc, uh, pour euh, traduire les, les gros médias ont des relations assez complexes euh, avec les autorités au Nigeria, mais peut-être, encore une fois, ce n'est pas une originalité. Euh, C'est souvent du business et il euh, n'y a pas de télévision euh, publique ou indépendante, par exemple, dans ce contexte-là. Mais pour le coup, NSARS était un mouvement trop gros pour qu'il puisse être ignoré. Euh, et, et par ailleurs, les manifestants se tenaient vraiment très bien informés de ce que les médias relayaient de la mobilisation et ils... Ils n'hésitaient pas du coup à virer euh, les médias euh, ou les journalistes dont ils considéraient qu'ils relayaient mal leurs revendications, euh, comme certaines chaînes de, de télévision par exemple. Et il euh, y a aussi euh, certaines chaînes qui ont, ou certains médias qui ont progressivement été très appréciés par les manifestants, comme Rise TV par exemple. Il y avait Sahara Reporters aussi peut-être. Et ça, c'était aussi un média alternatif, plutôt un média en ligne, euh, parce que voilà, il, revendie, il, il, il, il relayait bien les revendications et justement... Euh un exemple que citait aussi Anthony d'un autre média alternatif, le Soccer Radio, qui, pareil, faisait l'écho des demandes des manifestants. Et ce qu'il mentionnait aussi, qui était effectivement très intéressant, c'est que les artistes se sont beaucoup impliqués dans le mouvement. Il y a eu, par exemple, des artistes qui ont créé des œuvres, qu'ils ont vendues pour financer en fait, des, des caisses de soutien au mouvement. Et euh, je lui rappelais aussi qu'il y avait eu un, un call par euh, cet euh, Artex, qui est donc ce gros salon d'art contemporain qui est le plus grand effectivement d'Afrique de l'Ouest qui avaient fait un appel à photographe euh, auquel euh, d'ailleurs Anthony avait répondu et après ils avaient fait une exposition en ligne et I guess it's still online donc vous pouvez même aller la, la voir, euh, ou en fait voilà, et en plus c'est une très belle exposition avec des ramifications, où il montrait voilà, toutes les photos euh, qui étaient prises durant les, les, les manifestations, dont celle d'Anthony qu'on voit dans le film. Et donc il y avait un, des allers-retours assez euh, fluides et, et euh, voilà, un grand dynamisme aussi de ces médias alternatifs et de ces artistes en réponse euh, aux évolutions de la mobilisation. Merci beaucoup. On va clôturer cette séance. Je voulais vous remercier pour euh, ce débat qui était vraiment très intéressant. Et je vous remercier à nouveau pour euh, le film. Euh, Merci à vous pour la modération aussi. Merci beaucoup. Merci.